Lorsqu'on parle de vente, beaucoup de personnes font la grimace. On pense à des cravates, des chaussures cirées, mais aussi à de faux sourires et à des poignées de main manipulatrices. Cette vision de la vente qui serait une chose nécessaire, mais pas très propre, est encore très largement répandue. Même aux États-Unis, pays du libéralisme, le commercial n'a pas toujours bonne presse. Dans son best-seller « Sell et Human*, publié en 2012, Daniel Pink, a demandé à 7000 personnes les adjectifs qu'ils associent spontanément au mot « vente ». Et dans les 25 qui revenaient le plus fréquemment, 5 seulement avaient une connotation positive. Et pour les autres, le tableau était franchement pas beau. requin insistant, sournois, faux, malhonnête, dégoûtant, agressif, n'en j'étais plus. Encore plus intéressant, lorsque Daniel Pink demandait quelle était l'image qu'ils associaient au mot « vente », il obtenait en général le portrait d'un homme, en costume, vendant des voitures d'occasion. Aucune des personnes interrogées n'avait associé l'image d'une femme au mot de « vente ». Vendre serait quelque chose de peu recommandable et réservé aux hommes. Je pense que ces deux préjugés sont faux. Plus exactement, je pense qu'ils ne sont plus vrais, plus vrais du tout. Le monde a changé. Et les rapports entre vendeurs et clients sont profondément différents de ce qu'ils étaient encore il y a 20 ans. Mon but dans cette vidéo, c'est de vous faire entrer dans un monde où influencer, convaincre, vendre sont des actes nobles, respectueux de valeurs essentielles, où s'exprime pleinement la personnalité de chacun et qui sont le socle de relations personnelles fortes et authentiques. Première chose, il est temps de revoir totalement la définition du mot « vendre » pour ne plus le cantonner aux seuls échanges financiers. L'étude de Daniel Pink, que j'ai citée, montre plusieurs choses. D'abord, plus de 70% des personnes interrogées disent que convaincre et influencer d'autres personnes est une partie significative de leur job. 41% de leur temps en moyenne passé à convaincre les autres de leur céder quelque chose qui leur appartient en échange de quelque chose qu'ils ont. Leur temps, leur attention, leur réseau social, leurs efforts, éventuellement leur argent. Enfin, les sondés considèrent cette capacité comme essentielle pour la progression de leur carrière. Dans la plupart des pays développés, un salarié sur dix est un commercial au sens strict. Mais au sens large, comme le dit Daniel Pink, nous sommes tous des vendeurs parce que nous dépendons tous de notre capacité à bouger les autres. Une catégorie de personnes a encore plus besoin que les autres de cette capacité. Ce sont les indépendants, freelances, créateurs d'entreprises. Parce qu'ils doivent tout faire et donc bouger un très grand nombre d'interlocuteurs. Clients bien sûr, mais aussi fournisseurs, partenaires, administrations, membres de leur famille. À la différence de salariés dans des entreprises classiques, les entrepreneurs ont plusieurs casquettes. Ils courent après le temps et doivent donc avoir une efficacité maximale à chacune de leurs interactions. Je sais de quoi je parle. Ça fait 20 ans que je suis indépendant. Et ça fait 20 ans que j'accompagne des personnes en entreprise ou dans le monde des indépendants pour les aider à changer leur vision de la communication, changer leur vision de l'influence, de la vente au sens large pour en faire un levier puissant au service de leurs rêves. La deuxième croyance que je veux bousculer aujourd'hui, c'est l'idée que la vente serait un acte typiquement masculin. Les femmes aussi doivent embarquer les autres. Et c'est particulièrement important pour celles qui ont décidé de se lancer à leur compte, de créer leur boîte, de développer leur activité en tant qu'indépendante. Une de ces femmes m'a contactée il y a peu de temps. Et elle me disait « Tant que j'étais en entreprise, je pouvais compter sur d'autres personnes pour me relayer, pour m'accompagner chez le client. Aujourd'hui, je suis toute seule. » Et parfois, je n'ai plus d'énergie. Je me sens découragé parce que j'ai tellement de choses à faire que je ne sais plus par où commencer. C'est pour cela que j'ai créé un programme dédié aux femmes indépendantes, solo-entrepreneuses, freelances, créatrices d'entreprises, Pour les aider de manière encore plus adaptée. Pour trouver de nouveaux clients, pour faire avancer leurs projets, pour faire accepter leurs prix par ceux qui disent qu'ils sont intéressés mais qu'ils n'ont pas le budget. Et aussi, pour découvrir comment entretenir leur énergie, assumer leurs points forts et rester motivés. Le tout en profitant d'un groupe d'entrepreneuses confrontées aux mêmes problèmes et qui testent ensemble de nouvelles solutions. Lorsqu'un rendez-vous se passe mal, je trouve que les hommes ont souvent tendance à rejeter la responsabilité sur des facteurs extérieurs. Leurs interlocuteurs, la situation, le marché. De leur côté, les femmes auraient plutôt tendance à se charger de toute la responsabilité de l'échec. J'aurais dû plus me préparer, je suis trop nul. Les deux attitudes sont bien sûr inefficaces. Mais je constate que les femmes ont souvent beaucoup plus envie de progresser, de trouver des solutions, de tester de nouvelles méthodes. Et finalement, leur implication dans les programmes que je propose est souvent beaucoup plus forte. Alors, si vous êtes une de ces indépendantes, que vous voulez structurer votre démarche commerciale, accélérer et simplifier le processus. Mais que vous manquez d'assurance et que vous n'avez jamais appris à vendre, j'ai un cadeau pour vous. Je vous offre un entretien individuel de 30 minutes. Bon, officiellement de 30 minutes. En fait, je vous préviens, ça déborde très souvent. <rire> Pendant ce rendez-vous, nous allons nous parler. Nous allons identifier ensemble les zones de votre communication où vous pourriez avoir des problèmes. Et je vous proposerai de premières idées simples que vous pourrez appliquer immédiatement dans votre business. Le prix de ces 30 minutes avec moi est théoriquement de 200 euros. Mais je vous offre ce temps parce que je veux investir dans votre business avant de vous demander d'investir le moindre euro dans le mien. Ce que je veux, c'est qu'après cet entretien, vous vous disiez « c'était génial ». Je veux que nos échanges vous semblent tellement utiles qu'à un moment, lorsque vous serez prête, vous ayez envie de travailler avec moi en profondeur et de rejoindre mon programme CMV pour que je puisse vous aider à fond. Ça vous paraît un bon deal Tant mieux Il n'y a aucun risque, aucune obligation. Ah En bonus, si vous programmez un entretien avec moi, à la fin de notre call, je vous offrirai un accès à mon atelier VIP, le best-of de mes webinaires, 30 vidéos sur des questions ultra pratiques de communication. La valeur de ce package, 300 euros. Vous y aurez accès absolument gratuitement Simplement pour avoir pris le temps de participer à notre entretien. Donc, encore une fois, si vous voulez des résultats rapidement, si vous en avez marre de voir des webinaires ou d'écouter des podcasts, si vous voulez pouvoir exposer tranquillement vos enjeux, vos difficultés, vos envies, et repartir avec une stratégie personnalisée pour réussir vos prochains rendez-vous, je vous suggère de cliquer sur le lien qui doit être quelque part en dessous de cette vidéo, de répondre à quelques questions qui me permettront de préparer notre rencontre et ensuite, vous accéderez à un calendrier en ligne où vous pourrez choisir le moment qui vous conviendra le mieux. Bien sûr, mon agenda est souvent très plein et je ne peux proposer ces rendez-vous que sur quelques jours à l'avance. Le nombre d'options disponibles est donc limité et la règle, c'est première arrivée, première servie. Alors ne perdez pas de temps, faites-le dès maintenant. Je suis impatient d'échanger avec vous pour vous permettre d'atteindre des résultats concrets. Je vous retrouve très bientôt en live.